Et tu ne permettras point que ton bien-aimé voit la corruption. Amen. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Louez Dieu du haut des cieux, Alléluia, louez-le sur toute la terre. le Encore aujourd'hui, pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous tenir encore dans ces lieux, Père. De nous pouvoir nous écrire aussi, comme David, ton serviteur, pouvait le dire Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Dans ces lieux, nous nous sentons tellement si bien, mon sauveur. Nous nous sentons fortifiés, mon et Père Saint. Nous nous sentons consolés, mon roi. Nous te remercions de nous l'avoir donné, Père. Nous te remercions pour tous les frères, les soeurs que tu nous as donnés, Seigneur. Car ah, c'est vraiment une très grande consolation. Alors nous comprenons effectivement ce que la parole de Dieu dit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble, en mon Seigneur. Oh, tu es vraiment Dieu, tu aimes la communion, tu aimes l'unité, Seigneur. C'est à cela que nous aspirons, mon bénéfice Seigneur, afin que tous ensemble nous puissions être un, comme tu l'as dit dans ta parole. Nous voyons ta main tellement elle est puissante, mon Seigneur. Ce que tu as déclaré, ce que tu as prié, Seigneur, c'est là nous pouvons le voir et cela doit s'accomplir. Parce que toi, tu es le Dieu quand tu dis une chose la chose arrive, et quand tu ordonnes, elle doit exister. Nous sommes tes sujets, mon bien-aimé Père Saint, soumis à toi, et te disant davantage de pouvoir vivre pour toi, mon bien Seigneur. Rien ne pourra effacer, rien ne pourra enlever l'amour que nous avons dans notre cœur, parce que pour toi, parce que ce que tu as fait pour nous est gravé en nos pères. Nous te remercions pour cela, Père. Oh, que tu sois donc élevé, mon bien Père Saint, que tu sois vraiment adoré encore davantage, mon roi, nos cœurs te désirent, mon sauveur. Comme une biche soupire après courant tout. Ainsi notre âme soupire après toi, ô oh notre Dieu. Notre âme a vraiment soif de toi, du Dieu vivant, Seigneur. Nous voulons vivre dans cette parole de vie, mon dans la sainteté, sanctité, bénémoine, Dieu, comme toi tu l'es, Seigneur. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi des efforts fournis, mon bénémoine, Patrice. Des enfants que nous avons, qui aussi, ce soir, ils sont encore là, mon me Patrice, nos frères, nos soeurs, Seigneur. Oh Dieu, malgré les difficultés de la journée pour le travail, Seigneur, ils sont dans ta maison à toi. Oh Dieu du ciel. Tu es un Dieu qui se souvient, mon sauveur. Tu as dit, je me souviens, Seigneur. Béni sois-tu encore aujourd'hui. Nous rendons gloire à ton Seigneur pour les cantiques qui ont été chantées, mon mon Père Saint. Souviens-toi notre précieux frère que tu as utilisé encore ce soir. Merci pour le psaume. Merci réellement, Père Tubissant, pour l'allégresse encore de pouvoir réellement chanter les chants des sions avec un cœur plein de joie. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus Christ. Amen. Il est bon de louer notre Dieu. Il est vraiment bon de pouvoir le célébrer. Nous nous réjouissons de sa bonté à notre endroit et son soutien aussi. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes comme David, pouvait le dire aussi. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous nous réjouissons toujours de ce que le Seigneur, notre Dieu, ne cesse de pouvoir faire pour nous. C'est aussi une grâce pour nous de pouvoir savoir que nous avons les privilèges de marcher avec un Dieu qui ne change au point. C'est un privilège de pouvoir savoir que nous sommes aussi appelés de son nom et que nous sommes aussi façonnés au jour le jour et de plus en plus que nous, nous avançons effectivement façonnés à son image. C'est vrai, comme le Seigneur le dit dans sa parole, il y a un but qu'il poursuit et c'est à cela que nous aussi nous devons être aussi conscients. Ce que le Seigneur ne veut pas que nous ressemblions nous, nous à quelqu'un d'une certaine manière et que nous puissions imiter quelqu'un. C'est pour ça que l'apôtre Paul insiste en disant, soyez mes imitateurs, comme moi je les suis aussi de Christ. Et ce qu'il veut, c'est que réellement que nous soyons façonnés à, à son image. Et cela a toujours été la, la volonté de notre Seigneur. Depuis les débuts, effectivement, quand nous considérons les saintes écritures, ce n'est pas là que nous pouvons voir, effectivement, aussi le but que Dieu poursuit et qui, sous les yeux de beaucoup, des uns comme des autres, ça passe inaperçu parce que la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il faut réellement que l'homme soit réellement comme Dieu a voulu qu'il soit, c'est pour ça que lorsque nous, nous aimons Dieu, vous savez que quand, quand Philippe lui a dit montre-nous le Père et cela nous suffit, il lui dit ceci mais il y a si longtemps que je suis avec vous Philippe et tu ne m'as jamais connu mais c'est lui qui m'a vu il a vu le Père. Et dans le livre de Colossiens au chapitre 1, on nous parle de lui en fait. On lui dit, regardez comment on, on nous parle de lui, Colossiens au chapitre 1, je pense à cela, et à partir du verset 15, je pense, oui, Colossiens au chapitre 1, et, et, et voilà. Le sien, chapitre 1 et, et, et, et le verset 15, c'est merveilleux, il nous dit ceci, lui le fils, hein? il est donc le fils, il est donc l'image du dieu invisible, le promené de toute la création. Il est l'image du dieu invisible. Donc, euh, si nous voulons voir Dieu, <rire> il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et, et, et vous remarquerez très bien, mon frère et ma soeur, comme on nous dit dans les Saintes Écritures, que lui, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Donc, vous comprenez ce que cela veut dire Est-ce que vous comprenez Parce que quand on parle de cette création, vous devez comprendre effectivement de quelle création il s'agit effectivement, l'homme qui est venu sur la terre est venu par le moyen par lequel vous, vous nous connaissons. Est-ce que vous comprenez La chute est suivie. Vous connaissez Donc Vous comprenez cela, effectivement. Par, comme, comme Donc, ça dit que par... Et puis, la chute, la chute, est, la chute est venue par la suite, effectivement. Et chaque, chaque être humain que nous sommes sur la terre, nous savons comment nous sommes venus. Vous vous souvenez Et... Mais lorsque Dieu a voulu... Lui-même s'exprimer parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux que, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu, notre Seigneur, a parlé à nos pères par eux. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par eux exactement. C'est-à-dire que Dieu a voulu lui-même aussi s'exprimer. C'est pour ça qu'on nous a dit que la parole a été faite chère. Et de quelle manière, effectivement, si Dieu a eu à pouvoir être vu dans cette forme-là, comme l'ange avait eu à pouvoir dire à Joseph, effectivement, « ne crains point de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. » N'est-ce pas vrai Et comment cela s'est passé Parce que l'ange Gabriel est allé vers Marie. N'est-ce pas et Marie a parlé, alors l'ange a parlé à Marie, effectivement, de ce qu'il en était. Vous connaissez la réaction de Marie, Elle dit je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il Parce que pour que je puisse avoir un homme, effectivement, il faut un homme. C'est ainsi que l'ange Gabriel lui dit, mais tu connais ta, ta cousine, donc ta parente, Elisabeth, la vieille, elle est dans son sixième. Alors elle a compris que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Il dit que cela me soit fait selon ta parole. C'est comme cela que dans les seins de Marie s'est formé donc. Sans l'intervention d'un homme, juste par la parole, juste par la foi de la parole, c'est ça en fait. Et il s'agit de cette création-là, le premier-né, en fait, comme il dit effectivement, de cette création en fait qui vient par la parole de Dieu. Et c'est nous aussi qui nous en sommes bénéficiaires. Nous, il nous a engendrés par sa parole. Donc de la même manière qu'effectivement que Christ notre Seigneur est venu dans ce monde. Est-ce que vous suivez Amen. Ok. Donc de cette manière-là qu'il est venu parce qu'on nous a dit qu'il est l'image. Est-ce que vous suivez vraiment Amen. Il est qui L'image du Dieu invisible. Est-ce que vous comprenez C'est merveilleux parce que quand nous lisons les saintes écritures, nous voyons que la Bible nous montre des choses tout à fait extraordinaires, exceptionnelles. Elle nous dit que... En celui dont on nous a dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Vous comprenez cela mm -hmm. Parce que c'est ce que Dieu voulait. Et on nous dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu nous a élus en lui. C'est-à-dire que nous étions, nous n'étions pas papillonnés, mais nous étions en lui. Lui qui est l'image du Dieu invisible, qui est l'expression. Des dieux, effectivement, sur la terre et dans le monde, en fait. Parce que vous avez vu que lorsque les mages sont venus pour pouvoir le voir, effectivement, ils ont apporté des choses pour pouvoir venus Ils sont venus pour l'adorer. Donc, on ne peut pas adorer un homme. C'est dit qu'on adore, c'est simplement Dieu. Il dit, le roi des Juifs. nous avons vu son étoile, que Dieu te bénisse. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Hein? Alors, vous comprenez effectivement que tous ces hommes qui étaient donc spirituels, ils comprenaient effectivement les choses et ils tremblaient parce que, les, les voyez, les soi-disant croyants, les, les ceux-là qui n'étaient qui, qui pas vraiment dans la chose de Dieu, ils comprenaient rien du tout. Mais ceux qui étaient vraiment spirituels, lorsqu'ils étaient ensemble, ils tremblaient en fait. C'est comme cela que s'y oh, quand il a tenu cet temps. Il dit, mais maintenant je peux partir en paix. L'homme qui aspire à la mort, oh chacun de nous fouille la mort. Il dit, mais non, non, non, non, non, maintenant ton serviteur peut s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. L'homme était tellement dans une paix profonde en disant, oh maintenant la tombe n'a plus de pouvoir, même si je dors aujourd'hui. J'aime Dieu mon frère. Comme, comme vous savez, tous ces hommes qui ont placé la confiance en lui, mon frère. Et c est, c est, ce n'est pas historique, en fait, c'est une réalité. Nous, retournons à regarder très bien ceci et cela. Donc, en lui, Dieu nous a élus. Hein? Et cela, c'est pas maintenant, ni hier, effectivement, ou quand nous, avons, nous sommes approchés de l'Église, non, pas du tout, mais cela, avant la fondation du monde. Parce que dans le livre d'Apocalypse aussi, il nous est dit, tous ceux dont le nom ont été écrit. Dans... Est-ce que vous comprenez, frère ça? Tous ceux dont le nom ont été écrits dans les livres de Ville Lagneau. Vous devez me poser la question, mais pourquoi est-ce que quand même dans une génération comme ceci, nous sentons toujours le désir d'aimer les seigneurs, de pouvoir les servir. Ce n'est pas parce que vous les voulez. C'est parce que Dieu a fait. Amen. Et, et c'est pour ça que Dieu soit béni, frère et soeur. C'est pour ça que Satan peut faire tout ce qu'il fait. Il ne pourra jamais réussir. Non, frères et sœurs, c'est tellement si merveilleux. Nous, nous, nous ne pouvons plus avoir peur de quoi que ce soit. D'ailleurs, dans la Bible, il dit qu'il est bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et, et la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. Et puis plus dit, mais toute arme fongée contre toi sera donc sans effet lisez les saintes écritures pour que vous compreniez pourquoi il est bon d'être dans la maison du Seigneur d'avoir la communion pas être là en train de dormir, non, se rejouir parce que c'est là que le Seigneur nous parle, frères et sœurs qu'est-ce que je ferai dehors aujourd'hui qu'est-ce que je vais avoir dehors, je préférerais être dans un endroit comme ceci où j'apprends ce que mon Dieu à moi a eu à pouvoir planifier qui montre que je vais marcher comme un grand conquérant sur la terre, mais c'est vrai, peu importe, la maladie peut me frapper, mais il ne pourra pas arriver à me détruire, mon frère. Non. Vous savez, notre frère Job pouvait dire que même si ma chair était détruite, elle doit retourner à la poussière. Mais mes yeux à moi. Bien sûr. Ah, cette foi et cette espérance-là gravée au plus profond, il n'y a personne qui peut le déraciner. Les épreuves, les, les difficultés N'ont pas amené Job dans le bas des désespoir Pour dire qu'en tout cas je ne crois pas que Dieu existe Non Plus ça il dit mais Dieu a donné Dieu a repris Mais que son Saint-Nom soit béni Oh mon frère un fils de Dieu Tu ne peux pas l'abattre hein? C'est vrai les épreuves peuvent venir Effectivement il va pleurer comme tout être humain Effectivement mais après il se relève Il dit mais comment est-ce possible mais parce que ce qui est en lui, mon frère, vous ne pouvez pas le retirer. Il est né pour ça. Et il est là-dedans. Oui, frère, c'est gravé en lui. On peut pas le retirer. Parce qu'avant que le monde ne soit monde, nous étions en lui. Comment voulez-vous que nous puissions le renier, mon frère Comment voulez-vous que je puisse me lasser de la parole de Dieu, des choses de Dieu C'est n'est pas possible. C'est cela qui fait la, le bonheur de ma vie, effectivement aussi, qui fait que je sois ce que je suis. Il a dit avec raison que sans moi, ah que son nom soit béni, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est pour ça qu'avec lui, nous pouvons faire des exploits. Il a toujours eu à pouvoir nous dire, effectivement, que vous aurez des tribulations, mais ne craignez point. Amen. Car moi aussi, ici, moi ici, je vaincu le monde. Amen. Prenez courage. Et c'est à cela que le Seigneur nous a donc destinés. Ainsi donc, alors, nous ramenons donc, mais oui, certainement. Il est, il est donc l'image du Dieu invisible. Mais en lui, Dieu nous a donc. C'est écrit dans Ephésiens, hein, c'est cite, parce qu'on peut nous peut-être lire, effectivement, aussi, Ephésiens au chapitre 1.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 donc, le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en... Hein? Vous comprenez, frère, en rapport avec les bénédictions, Dieu ne s'est pas privé de pouvoir nous le donner. Donc, effectivement, nous devons savoir que Dieu nous a appelés pour hériter cela. C'est pour nous. C'est pour ça que quand on est un enfant de Dieu, on s'accroche tellement à Dieu, ce n'est pas parce qu'on on, on veut être béni, mais en fait, on est toujours des fils de bénédiction. Ça, c'est une chose que tu dois savoir. C'est pour ça que tu n'as pas été appelé à arrêter la malédiction. Non, même les gens peuvent te maudire. Cette malédiction ne pourra jamais avoir d'effet sur vous. Ce que vous entendez, ce n'est pas une histoire à passer écrit. Toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. C'est pour ça qu'il a toujours eu un dire, mais ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Tout ce qui est béni de Dieu est béni. Amen. <rire> Et la bénédiction de Dieu ne s'accompagne pas des remords ainsi de suite, Amen. parce que Dieu prend soin. C'est pour ça que même quand nous nous trouvons dans des moments où nous sommes à en fait demi-unis d'une certaine manière ou d'une autre, Amen. ne vous attristez pas, Amen. sachez que c'est un moment qui passe, c'est aussi un moment aussi où Dieu veut aussi. Vous savez, quand nous sommes dans une période de douleur, de difficulté, qu'est-ce que nous faisons de plus Nous cherchons la face de Dieu. C'est pour ça que les apôtres nous ont dit qu'ils ont goûté, ils ont dit, mais les épreuves, ils auraient pu dire, mais l'argent est plus précieux pour nous. Non, ils ont dit non, non, les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'or périssable. Est-ce que vous comprenez ah, C'est une folie pour un être humain normal. C'est pouvoir dire qu'en tout cas, un homme comme Job qui a perdu 10 enfants, tous ses pantalons, tous ses biens, tous ses maisons, tout ce qu'il a, effectivement, en une journée comme ça, il a tout perdu, effectivement, vous dites que c'est pour son bien. Non, ce n'est pas possible. Or, oh, c'était pour son bien. C'est la vérité, non parce que, c'est vrai que Job, vous savez cela, non Il aimait Dieu, il connaissait Dieu, mais en fait, il avait des questions dont il n'avait pas de réponse pour arriver à vous être vraiment affirmé en lui. Parce qu'il disait, mais l'arbre, quand il meurt, il a de l'espérance. Mais l'homme, c'est écrit, Amen. mais l'homme, quand il meurt, il s'en il n'a plus de souvenir. Mais Dieu a dit, viens, par la souffrance, je vais t'instruire. C'est pour ça qu'il a amené dans la souffrance. Et puis l'homme se lève et dit, mais... Alléluia mon frère et ma soeur, l'homme naturel est comprend. Mais toi, spirituel, tu dois comprendre. Donc, Job est devenu plus riche. Parce que spirituellement, il a reçu la révélation. Et puis naturellement, on lui a redonné au double. Même ses enfants. À cause de sa fidélité, la foi. Donc les épreuves l'ont encore montré encore la grandeur de ses dieux en qui. C'est pour ça, ne murmure pas pendant l'épreuve, mon frère être dur et tout ça, mais ne maudit pas Dieu. Amen. Mais au travers des épreuves, remercie le Seigneur. Amen. Seigneur, il y a bien un but pour lequel tu permets cela, parce que par là, tu veux me tailler. Tu as vu des choses que moi, je ne vois pas très bien, moi, je me vois sous un autre angle, mais toi, tu, voulais, tu veux me voir sous l'angle que tu veux, parce qu'il y a un but. Amen. En lui, Amen. Dieu nous a élus. Hey, regardez bien, il est ici. Oui, il y a bien un but parce que vous a dit qu'il est l'image du Dieu invisible, c'est pas vrai. Et il a dit que faisons donc l'homme en notre image et Dieu crée l'homme à son. Merci mon frère et mon soeur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire l'image de Dieu <rire> Parce que quand, quand vous vous mettez devant le miroir, c'est que vous compreniez ces choses, c'est la Bible, non Quand tu te mets devant le miroir, est-ce que tu te regardes et puis tu vois Frère Jonas Non, non! <rire> Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non pardonne-moi, il faut jeunesse parce qu'il est toujours ici devant, hein, quand tu te mets devant les miroirs, tu ne vois pas Jonas non, pas du tout, qui est-ce que tu vois, Allez. tu te reflètes toi-même, donc quand tu regardes, tu te vois, toi-même, messieurs, <rire> on ne peut pas dire que, <rire> Vladimir est l'image de Jonas est-ce que vous comprenez Amen. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que vous comprenez cela Il ne faut pas dans tes frères, rentrer dans la réalité. donc. Il est l'image du Amen. Dieu invisible. Amen. Et plus clairement, il nous l'a dit aussi. C'est lui qui m'a vu. Alléluia Gloire à Dieu Amen. Oh, mon frère et ma soeur. Il ne peut pas dire mon grand ici. Il ne peut pas dire mais c'est lui qui m'a vu, a vu Jonas. Est-ce qu'il peut dire cela oui, Pérez qui m'a vu, a vu ma femme. Non, monsieur, c'est lui qui m'a vu, m'a vu, moi. Amen. Mais, mais c'est vrai, non Bien sûr. Lui, il dit c'est lui qui m'a vu. Amen. Mais bien sûr, il a vu la paix. Eh oui. Est-ce que vous saisissez, frère Vous me regardez. Mais c'est important que vous le compreniez. Vous devez savoir. C'est ça, toujours été le désir de Dieu de se refléter dans ce son... Et puis, vous savez, des lieux où on nous dit quoi, effectivement, quand, pour que nous puissions saisir cela. D'abord, on nous le dit regardez bien. Éphésiens, il nous fait comprendre cela. Éphésiens, nous l'avons lu. Et puis, hum, Éphésiens au chapitre 1. Merci Seigneur. Il dit dit, si, si, regardez bien. Il nous dit, là, vous, il dit, mais, oh oui. Béni soit les dieux, et Père de notre Seigneur jésus Christ, qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Est-ce que vous comprenez Si nous sommes là-dedans, qui peut arracher Bon, nous continuons. Gloire à Dieu. Il est en lui. Oh. <rire> Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous entendez cela? Est-ce que vous suivez cela? Amen. Pourquoi? Pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. N'est-ce pas vrai? Maintenant, nous continuons encore. Il dit... Il nous a donc prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon, selon le bon plaisir de sa volonté. Ah ah ah ah ah. Donc Votre attention pour le petit temps que nous avons. Il dit, en lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints Il dit, non? et irréprochables devant lui. Est-ce que vous comprenez Saint, irréprochable devant lui. C'est-à-dire comme Ephésiens au chapitre 5, et une épouse sans tâche, ni ride, irréprochable. Est-ce que vous comprenez Sans tâche, ni ride, ni semblable, irréprochable. Alors, qui peut être irréprochable <rire> Dites-moi, qui peut être irréprochable? Moi, je ne le peux pas. Malgré tous les efforts que je peux faire, malgré les prières que je peux faire, c'est pas possible. Il n'y a qu'un qui soit irréprochable, qui soit sans tâche ni C'est important que vous le compreniez. Dieu seul, mon frère. Oui, madame. Oui, monsieur. Dieu est irréprochable. Mmh. Alléluia. Alléluia. Oui, messieurs. Donc, nous avons été élus. Oui. Que Dieu te bénisse. Là, tu as saisi. Oh, oui. Sans échec. Nous avons été élus, mon frère, pour être. C'est tu sais ce qu'il dit, mon frère. Il est dit dans Romain, frère. Oh, que Dieu nous aide. Oui, d'abord, vous voyez, de lui, notre Seigneur, qu'est-ce qu'on dit de lui Dans les Hébreux, puis on revient dans Romain, dans les Hébreux. Vous lisez la Bible, non Qu'est-ce qu'il nous dit dans les Hébreux oh, oh, oh. Ah, il nous dit après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs, plusieurs manières, Parler à nos pères, pas. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé. Ah, le fils, qui est qui effectivement Le reflet. Regardez très bien. Ah ah, oh oui. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oui. Il dit verset. Verset toi, mais le fils est le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Amen. Gloire à Dieu. Ah, oh, on a envie de sauter, mon frère. <rire> oh, gloire à Dieu. Quel bonheur d'être dans sa maison, mon frère. On a envie de sauter, de crier. Oui, frère, c'est ça notre rachat. C'est ça notre délivrance. Oui, la parole nous libère, monsieur. La parole nous montre. Mais c'est vrai. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oh, frère, c'est là notre force. C'est là notre puissance. C'est là ce Mais oui, frère et sœur. De savoir effectivement ce que Dieu est, ce qu'il a fait et pourquoi toi tu es comme ça. Amen. Pourquoi tu ne fais pas comme tous les autres Vraiment. Pourquoi Et pourtant, les possibilités t'est données. Pourquoi tu ne suis pas la voix des autres Ah, c'est un certain moment. Vous oh, vous souvenez les psaumes 73 et 73 Vous mm -hmm. vous souvenez comment c'est -ce terminé Quand j'ai voulu un peu imiter aussi la voix des Vous connaissez, non ah. J'ai fait un effort, mais ça ne peut pas marcher. Amen. Alléluia. Oui, vous comprenez cela Amen. Oui, monsieur. Parce que tu as été taillé d'une manière différente. Dans une autre matière, mon frère, ma soeur, euh, vous voulez le savoir, cette matière Waouh, <rire> waouh, waouh, wow, wow. oui, c'est vrai. C'est vrai, vous connaissez. Et c'est la même matière, monsieur. Vous voyez Dans le livre des Hébreux. Regardez ce que nous dit ici, les livres des Hébreux. Hébreux, je pense, il nous dit une chose, je pense que c'est cela. Je crois que c'est cela dans les livres des Hébreux, je pense que c'est cela. Ah ah. Je pense que c'est cela. Oui. là c'est cela dans les livres des Hébreux. C'est vrai. Oui. Ah, dans la pire, je pense. Là, oui, c'est un ah, et deux ou deux pierres, je suppose. Qu'est-ce que c'est dans C'est chapitre 1 Pierre chapitre 2. C'est là, je pense, c'était Chapitre 2, regardez. Dans 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 2, regardez bien. Le euh, verset 3, il nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce qu'on fait Approchez-vous de lui. Ah, ah il est lui, il est lui une pierre vivante. J'étais par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit Comme quoi ah, ah lui étant la pierre vivante, et nous-mêmes aussi de pierre vivante. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il est la pierre angulaire. Est-ce que vous comprenez sous lequel le fondement l'édifice est monté Donc cet édifice doit être de la même manière est-ce que vous comprenez Lui étant la pierre, et nous sommes aussi la pierre, la même matière. Oui, si, si, si, si vous pouvez le lire par la suite, effectivement, la même matière. Donc, vous n'êtes pas attiré d'autre chose par, par rapport aux autres, effectivement. Vous êtes taillé du, c'est pourquoi vos goûts et vos aspirations sont tout à fait différentes. Mais bien sûr que c'est la vérité, monsieur. C'est 100% vrai. Les, Égyptiens, les, les, les, les Israéliens ne mangeaient pas comme les Égyptiens. Franchement. Vous voyez pourquoi Daniel, lui, il n'a pas voulu manger le mets de la table du roi ah Pourquoi tu es comme ça dit Non, il n'y a pas de moi, ça m'a les, les légumes. Les légumes Il était en plus bonne santé que les autres. Est-ce que vous comprenez Frères et sœurs, il n'y a pas des... Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bédial et toutes ces choses-là Vous comprenez On ne force pas, mais en fait, c'est parce que notre nature, elle est tout à fait différente. On ne l'a pas fabriquée, mais elle est toujours comme ça. Un aigle ne peut pas changer sa nature. L'aigle reste l'aigle. C'est parce qu'il est qu'il se comporte comme cela. C'est pour ça que vous ne devez jamais vous comparer par rapport aux autres. Ce n'est pas de la même matière, mon frère. Un élu n'est pas comme les appeler. Non, messieurs. L'élu est taillé différemment. Est-ce que vous suivez L'élu est taillé différemment. Parce qu'il est de la même matière. Oui, oui, oui, oui, oui, oui frère. C'est pour ça qu'il y a une très grande différence dans la manière dont Dieu traite les élus par rapport à tous ceux qui sont dans les différentes religions. exigeant. Très exigeant. Quand on vous dit, je suis, je me là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne prend. Donc, lui, il te tient. Tu ne peux pas te lasser de lui. Il y a quelque chose dedans de toi qui soupire toujours à vouloir être comme lui, il veut. Même dans les difficultés, même si les sont tellement difficiles, je le veux. Pourquoi vous le voulez Il dit, que je te demande que cette coupe soit éloignée, mais c'est pour ça que je suis venu. Vous vous souvenez, non La coupe. Il ne pouvait pas refuser de la boire. C'était en lui que cette coupe, il devait la poire. Parce qu'il était différent. Que son nom soit béni. Il était le Messie. Il était le Rédempteur. Celui qui devait payer le prix pour toi et pour moi. C'est pour ça que vous et moi, mon frère et ma soeur, les gens des églises ne peuvent pas comprendre. Et puis vous n'avez pas le copier. Mais ils sont mourés. Mais ils font comme ça. Ça marche effectivement. Vous n'êtes pas de la même manière. de la même matière. Ce n'est pas Amen. la même chose. En lui, Dieu nous a. Amen. Il faut que vous compreniez effectivement, quand on dit en lui, ce n'est pas à l'extérieur. Donc, si c'est en lui, donc nous faisons partie de lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien sûr, c'est que, que ce qui est lui, c'est ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez c'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir marcher comme il a marché. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Aimer comme il a aimé. Ah oui. Aimer comme il a aimé. C'est cela qui montre que Christ est en toi. Mais c'est ce, ce que la Bible dit. Je peux avoir les don de miracles, tout ce petit moment, mais si je n'ai pas... Ah, si je ne l'ai pas... Je peux être, que Dieu te bénisse. Donc, cet amour-là, donc c'est le superlatif, donc. Si je n'ai pas cela, je ne suis qu'un erreur qui retentit, une symbole qui résonne. Est-ce que vous comprenez Je ne sers à rien. Je peux épater le monde par beaucoup de choses, effectivement. Mais après, il dit, je ne te connais pas. Parce que ne <rire> peut rentrer de l'autre côté. <rire> Ce n'est pas le miracle qui rentre. Non. Oh, non, non, non, non, non. Oh les, les ah, bla blablabla, bla, bla, bla. ça ne va pas rentrer ça. Non, oh, non, non, non, non, monsieur. Est-ce que vous comprenez Amen. Ce n'est que la boue. Parce que Dieu est... Amen. Voilà, monsieur. Amen. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon béni. Mon frère et ma soeur, ne méprisez pas les choses de Dieu. Ne soyez pas là en train de me regarder comme si la coutume, ou les habitudes, vous perdez votre temps. Dieu nous prépare, mon frère. L'âme ici, ce n'est plus pareil. Les goûts changent. La façon de regarder les choses, de faire les choses change. L'âme est en train de pouvoir maintenant monter pour atteindre sa dimension. N'est-ce pas qu'il était qui, effectivement, qu'en un clin d'œil N'est-ce pas vrai De la même manière que nous avons revêtu. ma ma soeur Mais tu restes ici. C'est pas vrai. Nous revêtirons les célestes et les seigneurs de gloire. Bien sûr, mon frère. Cela est là vrai. Tous ceux qui nous ont précédés ont la foi dans cela. Et c'est sûr et certain. Alors, nous disons encore, nous répétons en lui, Dieu nous a... Nous n'avons pas oublié, mais il est l'image du Dieu. Le premier-né de toutes. Ah, c'est dont vous et moi, nous faisons partie. De la même manière que Christ est venu dans ce monde, c'est aussi la même manière que Dieu a fait de toi et moi. Parce que nous avons été engendrés. Vous vous souvenez Vous vous souvenez Engendrés. Cela a été utilisé pour... Donc, nous, nous sommes donc oh, les attributs de Dieu, c'est-à-dire l'expression de Dieu dans ce monde. Vous connaissez cela, non Vous savez, mon petit-fils sur le monde. Oui, c'est vrai. Et, et, il était assis, et lui, vous savez, quand il est un peu comme ça, et sa maman filme un tout petit peu les audios, et il pas J dit. chante, oui. « Comment ne pas te louer ?» J'ai dit, « Comment ne pas te louer ?» J'ai dit, « Oh Dieu du ciel !» Donc il comprend effectivement ce que ça veut dire. « Comment ne pas te louer ?» Oh Seigneur, j'ai dit, « Dieu soit béni !» Ah, Dieu est bon. Amen. Comment ne pas le remercier Quand toi et moi, nous pouvons réaliser et comprendre effectivement ce que... Vous savez, frère, ce qui vous tue, c'est parce que vous marchez avec la religion. Le Seigneur n'est jamais venu nous apporter la religion, la formalité que nous avons, ainsi, ainsi, ainsi. Non nous ne venons pas ici comme copiant les églises. Vous, vous perdez votre temps ici, frères et sœurs, que nous venons pour nous asseoir pour écouter. Je ne suis pas votre discoureur. Non. Chacun de vous, frères et sœurs, ne venez pas simplement bon ben, je vais à l'église. Non, vous devez prendre part. Quand tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais lorsque je viens dans ta maison à toi? Je ne sais pas venir seulement pour ma m'asseoir et puis voir les défauts et puis sortir les plaintes. Non. Qu'est-ce que j'y apporte, Seigneur Je veux aussi apporter quelque chose. Les jours de Pentecôte, quand, le, quand la parole de Dieu a été prêchée, le cœur étant changé, ils ne sont pas restés insensibles comme ça. Chacun dit, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu Qu'est-ce que je fais Ça ceci doit être ainsi. Dans les églises, là, on sait que oui, les gens vont là-bas, vont passer, vont dire, mais toi non On ne vient pas ici comme ça, non. Je viens parce que je vais prendre part. Qu'est-ce que tu apportes, ma soeur Qu'est-ce que tu apportes mon frère c'est nécessaire, tu attends toujours que Dieu fasse pour toi Il a toujours fait Mais qu'est-ce que tu fais pour lui Tu n'as que 30 minutes ou 40 minutes Qu'est-ce que tu fais vraiment pour Dieu Chanter, tu ne fais que répéter la chanson Mais est ce que vraiment chanter Vous savez ça veut dire, mais c'est adoré C'est glorifié Oui je peux être malade mais j'oublie ma maladie J'oublie tout ça Et je réalise Seigneur que tu es le Dieu qui, Même si j'ai toujours les bobos Tu me guéris Même quand tout va mal, j'ai dit, tout va bien. C'est vrai. Vous connaissez la tsunami Amen. Les temps passent vite. Vous connaissez la tsunami ah, Nous avons des seins que nous aimons. Amen. Si c'était l'un d'entre nous, c'est vrai qu'on aurait trouvé les sables sur la tête des gens. Et s'est enroulé comme ça, on ne même pas l'approcher pour lui parler. Parce que, oui, ça, nous sommes des humains. Celle-là, c'est quand même exceptionnel. Oui, ma bien aimée c'est quand même exceptionnel. Son enfant, qui dont il l'a attendu, parce que c'était ce que le prophète avait dit, et voilà que l'enfant s'est en allé. Et sans crier, sans les larmes, tout ça, elle scelle son âne avec ses serviteurs. Et son mari, qui la connaissait bien, que c'était une femme vraiment qui aime Dieu, qui écoute la parole qui s'accroche vraiment à la parole. Parce que oui, c'est vrai, c'est elle qui avait demandé qu'on puisse construire. Il la regarde, il dit, oh, je sais que ma femme, elle se donne à Dieu, et qui quand c'est la pluie, les doigts, aller là-bas dans la beauté pour, pour aller voir les prophètes. Mais maintenant, quand même, ce n'est pas la période. Qu'est-ce qui se passe, madame Et une femme dit, est-ce que ça va La femme dit, oui, tout va bien. Amen. Tout va bien, mais son enfant. Pas de souffle mort, allongé, là dans la pièce. On va voit même pas sous le visage, les grimaces, effectivement. Non, non, le mari dit Tout va, dit, tout va très bien. Dit, oh, tout va bien, tu vas oublier. Oh, il y a un problème. Il dit Non Tout va très bien. Non, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est comme cela que doit être notre foi. Dans les difficultés, dans les situations où nous sommes, c'est la foi qui nous maintient aussi. Parce que tu peux faire confiance en toi-même. Qui tu es Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux changer En pleurant, en te plaignant, rien du tout. Mais par contre, quand tu as la foi, c'est a... grâce à cela que nous sommes devenus ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez Parce qu'à un moment, nous avons pris courage, nous avons mis la foi, nous sommes relevés. c'est pour ça que nous sommes debout jusqu'à aujourd'hui. Sinon, nous serions morts depuis longtemps. Vous connaissez les ennemis de vos âmes, combien on vous, vous a cherché à vous tuer, tout ça, mais vous n'avez pas regardé cela. Vous avez regardé, à celui qui peut vous faire sortir. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes des témoins. Nous sommes témoins de ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez Dans les épreuves, nous avons chacun de nous ici, il est passé par les épreuves. Nous avons senti que c'est tellement, on était tellement bas, mais Dieu est venu pour nous faire sortir. S'il a fait ça, c'est parce qu'il savait que dans les jours à venir, il y aura. Mais que tu n'oublies pas ce qu'il a fait. Ça sera un point d'ancrage pour toi. Quand j'étais dans le bar, ah, il est venu. Il m'a fait sortir. Je suis sûr que qu'aujourd'hui encore, il ne m'a jamais abandonné. Il me fera sortir. Tu deviens aussi un appui pour ton frère. Pour ta soeur, qui, tu vois, qui n'a pas encore dit, il est en train pleurer, il dit, ah, ma soeur, prends courage, Dieu est vivant. C'est même Dieu qui... Tu étais tu as pâti, la parole où tu passes, je suis passé là aussi. J'ai pris courage, je l'ai regardé, je l'ai imploré la grâce. Il m'a fait sortir. Il fera la même chose pour toi aussi. Les paroles d'encouragement. Nous sommes appelés à être cela. En fait. Pas des critiques de frères, des critiques de sœurs. Oh, il, il, il est comme ça parce qu'il a péché. Tout le monde pêche. Je suis un pécheur aussi. Oh. Sauvé par la grâce de Dieu. Et toi, tu ne pêches jamais Si mon frère est tombé, je ne vais quand même pas mettre la pierre au-dessus de lui. Oh, c'est parce qu'il a manqué. Oui, mais ça peut arriver. Mais ce qui lui est arrivé peut aussi t'arriver. Il y en a des ceux-là qui pensent, non, non, nous sommes des saints, des saints, des saints. Oh, moi j'implore la grâce de Dieu tous les jours. Seigneur, et puis aide-moi mon sauveur. Parce que si cela monte dans mon cœur, le trou sera grand devant c'est que l'orgueil précède c'est sûr et certain le trou qui est créé devant toi tu tomberas, parce que tu ne regardes pas bien tu te crois que tu es arrivé non monsieur, toujours Seigneur aide-moi et conduis-moi pour que je marche avec Vérifiez Seigneur aide-moi pour être là où tu veux que je prenne c'est toujours dans cette humilité qu'il faut comprendre donc nous comprenons que nous sommes soutiens et les aides pour chacun de nous c'est pour ça que Dieu a fait de nous nous allons revenir vite effectivement dans, avec l'image on va terminer pas oublié. si nous sommes fils de Dieu c'est à vous, à moi, à moi, à moi, à moi là ça veut dire que tu n'es pas encore mort est-ce que tu vis toi, Christ ne peut pas vivre en toi. Or, si tu es un enfant des dieux, ça veut dire que tu es né des dieux. Si tu es né des dieux, ça veut dire que tu as les devoir des dieux. Pense pour le bien avant de penser pour ton. Est-ce que tu le fais vraiment C'est vrai, frère. Quand nous sommes comme ça, c'est pas une histoire. Tu ne penses pas d'abord à ton bien, Amen. tu souffres pour le bien de l'autre. C'est 100% vrai, oui. Mais toi, qu'est-ce qui se passe toujours Moi d'abord, les autres ensuite. Non, les autres d'abord et moi ensuite. Ah. Ça pour pouvoir arriver à le faire. Nous sommes simplement des gens qui, euh, copions des choses, qu'on dit, bon, il faut faire ceci parce qu'on sent qu'on le fait, mais en fait, on n'arrive pas à pouvoir le faire comme il faut parce qu'on on fabrique quelque chose. Quand on dit vivant pour deux, oh, il faut vivre pour deux, tu fais un effort. Mais quand il y a un problème, il dit, aïe, hey, ma fille, aïe, moi, aïe, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, vous ne voyez que vous d'abord. La première réaction, c'est moi d'abord. Jamais lui d'abord. Toujours, euh, la Bible dit compatissant. <rire> il, il, il nous a dit, euh, ma soeur bébé, que Dieu te bénisse. Il nous a dit qu'à cause du grand amour, Dieu nous a aimés. Est-ce que tu lui as donné quelque chose Rien. C'est dit que nous sommes sauvés par grâce. Donc, en fait, c'est ça que nous comprenons. Hein? Or, la vie éternelle, c'est que toi les seuls et Dieu, n'est-ce pas? Mais ce pas vrai. Donc, celui qui est éternel, c'est Dieu. Donc, quand un homme a la vie éternelle, il doit agir comme Dieu. Est-ce que, est que vous comprenez? Donc, quand toi et moi, nous étions dans le péché, Dieu n'a pas attendu que toi, tu fasses les biens pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas regardé à lui. Il a regardé à toi. Toi d'abord C'est pour ça qu'il n'a pas regardé à la gloire Que les gens pouvaient dire bon, Oh le glorieux, les cage Non, il n'a il a pas regardé cela Il est devenu un homme Parce qu'il ne voyait pas autre chose que toi Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous comprenez Parce que si Dieu se regardait lui Il ne pourrait jamais descendre dans le saleté Elle est simplement détruire et récréer Mais parce qu'il t'a regardé quand il te regardait, il se regardait pas lui-même. Non, frère, nous avons... S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne soyons pas des gens qui simplement la bouche. Mais il faut que le cœur y soit. Amen. Être sincère envers Dieu. Chose de Dieu, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire être vrai. Vous connaissez cela, Et puis nous allons terminer, je vous allez reprendre effectivement, dans, en lui nous dire, nous a élu effectivement, et Ephésiens, Ephésiens au chapitre 2, alors il dit, quand je lis cela, j'aime beaucoup, j'ai dit, Seigneur mon Dieu que tu es tellement si bon. Verset 1, Ephésiens 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.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 ah, je suis les ça. moi je suis les sicies. Le, tu es le saint depuis quand Parce qu'on nous dit ici que nous étions tous les enfants de la colère comme les autres. Qu'est-ce que tu as fait pour être ça S'il vous plaît, il faut pas qu'on se donne trop d'importance soi-même en se prenant trop haut plus haut. Non, ta sœur qui. Vous savez, c'était hier, parce que bon, j'ai devais écrire une petite brochure que. Et en rapport avec la question de frères, qui était tellement aussi importante pour pouvoir aussi les renvoyer, j'ai essayé de pouvoir. Qu'on dit, voilà terminer par la grâce du Seigneur. Et pendant que j'écrivais, je suis arrivé à un point je dis, parce que ça a été un rapport avec cela aussi. Je dis. Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Vous savez pour quelle raison le Seigneur a, a, a, a eu à pouvoir enseigner un seigneur en rapport avec le lavage des pieds Parce qu'on l'appelle lavage des pieds, lavage des pieds. Est-ce que vous, vous savez pourquoi il était donc important qu'on fasse ce qu'on appelle le lavage des pieds Nous lui disons effectivement, mais je ne sais pas. Vous n'avez pas remarqué, frère et sœur, que je ne vais pas rentrer là-dedans, je, je, je saute vite, je reviens dans, dans ce que nous étions en train de dire ici. C'est cela, oui, c'est cela. Lorsque, regardez très bien, le Seigneur a quitté la table. Vous suivez Il s'est saigné hein, dans le linge. Oui, c'est cela. Il ah, le et puis il s'est saigné dans le linge. Il s'est saigné dans le linge. Il prit de l'eau, il versa dans le bassin. Je surveille les heures pour vous, puis peut-être on termine, puis on va prier, vous allez rentrer vite. Regardez, il le versa de l'eau dans le bassin. Les disciples, c'était un moment, il m'attendait, c'était pas, il s'est posé la question, mais qu'est-ce que le maître va faire Ils étaient assis à table en train de manger normalement. Et puis, soudain, il s'élève de la table. Je l'aime beaucoup, il, il est spécial. Vous savez, vous, on ne peut pas le prévoir. Il ne faut pas dire, bon, il va faire comme ça. Non, non, non, non, non, non. Il est, il est Dieu, il, il est imprévisible. Nous les mots dans sa façon de faire. Ah, mais il est tellement d'une nature merveilleuse. Vous savez, rien que par son, son regard, ça fait la crainte. Hein. Ça, fait la, la, ça vous fait autre chose. Oui. Alors. Il se saignait dans linge, il versa de l'eau dans le bassin. Je me mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Et puis il met le bassin là. Maintenant, là, c'était le moment, en tout cas le summum auquel on ne pouvait jamais s'y attendre. Il appelle maintenant ses disciples. Pourquoi Pour quelle raison Il dit "Venez, je vais vous laver les pieds." <rire> Pierre dit, non, non, non, non. Pierre a dit, non, jamais. Amen. Toi. C'est écrit. Amen. Il dit, toi, non, non, jamais, jamais. Toi, mais lavez les pieds. Pourquoi? Parce qu'il savait Amen. ce que cela Amen. signifiait. Amen. Il dit, jamais, toi. C'est écrit comme ça. Il Amen. dit, non, jamais, Seigneur. Pas toi. Amen. Moi, oui, mais jamais, toi. Amen. Frère, ça. Ah, vous savez, il y a des moments où vous, où vous avez envie de pleurer. Vous vous en dites, Seigneur, nous, nous avons un sauveur. Et quand je vous vois jouer les prétentieux, les ceci les cela, je voudrais simplement, je dis, Seigneur, il est malheureux parce qu'il va aller directement en enfer sans s'en rendre compte. Qu Qu'est-ce qu que le monde va vous apporter? Qu'est-ce que vous gagnez? Prétentieux pour des choses inutiles. Ta personnalité, elle sert à quoi? Toi-même, tu sers à quoi? Tu te donnes l'importance pour l'espace que tu as, moi, moi. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de nous. Ah, c'est oh, une grâce. Vous savez, quand, quand vous êtes là et que Dieu vous ouvre les yeux, vous commencez à pleurer vous-même et dit Seigneur, à ce on se croit qu'on est quelqu'un, Seigneur. On a tellement des, des, des, des choses. Il dit, Mon Dieu, mon Dieu, est pitié nous la grâce de pouvoir réaliser effectivement ce que nous nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous avons besoin de ces sauvages, de ces dieux pour que... Frère, quand, ma soeur, quand vraiment Christ est en toi, sans l'ombre d'un doute, ça ne trompe pas. Oui, oui, oui, oui. Oui. oui. En fait vous dégagez un parfum que quand vous passez les gens disent il est passé ici <rire> si ça ne trompe pas Parce que si et, il a fait ce qu'il a fait pour nous et de nous ce que il attend de nous mon frère et ma soeur que soyons comme lui nous a voulu que nous soyons alors on dit l'image de Dieu invisible c'est lui qui m'a vu a vu alors on dit en lui Dieu nous a élus nous étions donc en lui est-ce que vous suivez Amen. Bon, alors il dit que pour que nous soyons sans irréprochables, sans tâche mérite, ni ni rien de semblable nous l'avons vu effectivement que oui, c'est bon, le frère va veiller sur ça aussi. Nous avons, nous avons vu aussi qu'irréprochable, un homme ne peut pas l'être. Il n'y a que Dieu seul. Et maintenant, regardez ce que Dieu nous dit, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. N'est-ce pas vrai Maintenant, dans Romains, au chapitre 8, Regardez ce que l'écriture nous dit. Romains chapitre 8. Et, et le verset, nous lisons à partir de verset 28. Romains 8, verset 28. Vous y êtes Alors regardez très bien. Il dit Nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez compris De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, appelés selon le dessein de Dieu. Est-ce que vous comprenez Parce que si Dieu vous a choisi, c'est qu'il y a un plan. Maintenant, lisons donc la suite. La suite nous dit, « Car ceux qu'il a connu d'avance. » Alors là, quel privilège? Amen. On nous dit bien, « Ceux qu'il a connu d'avance. » Ça veut dire qu'avant même que quoi que ce soit ne puisse être, Dieu t'avait connu. Amen. Avant même qu'à un certain moment, quand tu marchais dans le monde là, et que tu entends quelque part, on chante, tu dis, bon, oh, qu'est-ce qu'il y a quoi ça, chance, je vais quand même aller avant même ces temps-là. Oh, frères et sœurs, toi, tu marchais croyant que tu étais comme tous les autres. Non, monsieur, le yeux de Dieu était sur toi, parce qu'il t'avait connu d'avance. C'est même cela qui t'a poussé à pouvoir vouloir entendre. Vous voyez la différence qu'il y a les temps temps tellement toujours court, frère et soeur. La différence qu'il y a en, qui s'est passé entre toi, mon frère, et la personne qui était assise sur le même banque que toi. Parce que toi, être converti, ce n'était pas un jeu en fait. Croire et entendre la parole. Parce que lui, il était dans en train de rire. Mais tout de là Qu'est-ce qui s'est passé effectivement oh tu entendais maintenant quand il dit, ah, ah, tu entendais la voix qui appelait ton nom. Bien sûr. Les choses étaient différentes. C'est-à-dire que ta façon à toi de pouvoir réellement entendre les choses était très différente. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Parce que quand tu entendais, tu dis, mais ça correspond à quelque chose dans l'intérieur. Tu ne sais pas expliquer cela. Alors ce qu'il a connu d'avance, il dit ici, hein. Car ce que dit d'avance, comme ça, il les a aussi prédestinés à quoi? Prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de. Donc, toi et moi, nous sommes prédestinés à être réellement semblables à l'image du Fils. Est-ce que vous suivez? Quand mon grand se met devant, devant le miroir. Il, il regarde le miroir. Est-ce qu'il voit sa femme? Est-ce qu'il voit Daniel? Est-ce qu'il voit David? Non. Qui est-ce qu'il voit? C'est son image qui se reflète. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et nous, nous avons été prédestinés. Amen. Ça veut dire que ça ne peut pas échouer. Amen. Non, non, on peut tout faire. Amen. Non, messieurs, on peut tout faire, même t'enfermer dans une cave. Oui, monsieur. Même temps quelque part, on peut tout faire, ça ne peut pas échouer. Amen. Tu es censé devenir quoi? C'est pour ça que tu n'as pas imité. Non, non, monsieur, tu es censé devenir quoi et qui? C'est écrit. Quand on parle de son image, il est l'image du Dieu invisible. Mais là, vous pouvez comprendre, effectivement, quand la Bible dit l'expression, donc, la femme, donc, les, parce que quand on a parlé de la femme, effectivement, on s'est référé à Adam. Oui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Vous voyez les habitudes. Hein. Regardez très bien. Parce que, Adam a dit, voici celle qui est. Et quoi encore? Voilà. Donc, Ève était 100%? Bien sûr, monsieur. Et où était Ève, effectivement? Merci. Amen. Vous voyez pourquoi l'évangile est très exigeant pour les élus. Et pour ça, quand toi tu n'es pas élu, tu vas toujours te plaindre. Murmurer. Oh, il est dur. Oh, ça dure longtemps. Oh, je n'en peux plus. Et c'est normal, tu n'en peux plus, effectivement, parce que tu es comme le corbeau ou comme le vautours. Ah ben bien sûr, parce que <rire> il y a un niveau que les vautours ne peut pas atteindre. Il va commencer à être <rire> aimé. Quand l'aigle regarde, oh mais pourquoi tu es fatigué Lui, il dit, quand avec mes ailes, je bats les ailes, je monte plus haut. Il dit, ah, je n'en peux plus moi, je, je dois retourner. Tu vas retourner où On monte plus haut. Frère et sœurs, que Dieu nous aide. Toi en tant qu'enfant de Dieu, je termine. Toi en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, avec les années, ton zèle ne peut pas diminuer. Ton amour pour Dieu ne peut pas diminuer. Plus les années avancent, plus l'amour augmente. Parce que tu vas de plus en plus haut, monsieur. Tu augmentes. Voilà pourquoi de rétrograde, parce qu'il ne peut pas suivre. Toi, tu dois suivre, tu montes. Il y devient tellement si beau parce qu'il commence à se révéler encore davantage à toi. L'amour de Dieu, l'amour de l'Évangile augmente de plus en plus. Amen. Alléluia Amen. Ça veut dire que comme tu chantais la latin, on te voit chanter encore aujourd'hui avec les mêmes ailes, même s'il y avait des souffrances, et encore plus encore aujourd'hui. Parce que de plus en plus, il ouvre davantage. Amen. On ne peut pas se lasser de lui. Amen. Mais de plus en plus... Je suis heureux, frère. Ah, oui, frères et sœurs, je pense que nous, nous devons tous être heureux. Est-ce que nous, nous sentons l'odeur de sa venue en fait? Est-ce que ça se passe à l'intérieur? Nous sentons que nous ne sommes plus. Ce n'est pas possible que je sois plus bas qu'hier encore. Non, aujourd'hui, je ne suis plus ce que j'étais hier. Parce que vous savez pour quelle raison Parce que nous tendons à la perfection. Amen. Voilà pourquoi l'amour augmente. Parce que je tends maintenant vers le perfection. C'est-à-dire vers ce que Dieu attend de moi, que je sois comme il est. Je veux être ah, ah. Vous le chantez, non Amen. <rire> Tout au long du voyage, de ma vie, dès la terre et à la, la gloire, gloire, je demande de seulement de à être. Lève-nous. Notre Père.